Je m'appelle Charlotte Vernon, j'ai 19 ans, je suis en Imagenco première année et j'ai effectué mon stage chez Octopus Production. J'ai choisi le bachelor Imagenco parce que moi, je voulais, faire, enfin je voulais être dans la production parce que je voulais travailler dans la musique et ce qui m'intéressait le plus dans la musique, c'était le côté production. J'ai choisi l'ISCPA parce que c'était la seule école que j'ai trouvée qui proposait le cursus qui m'intéressait le plus. Pour mon stage, j'ai effectué des castings pour les voix off des publicités. J'ai également pu euh, partir à la recherche de musique et j'ai également fait la production, enfin, la, le suivi des, des productions avec les voix et musique. J'ai trouvé ce stage grâce à mon père parce qu'on a regardé pendant longtemps dans l'industrie musicale sauf que qu'on bah, ne trouvait pas spécialement d'entreprises qui prenait donc du coup on a plutôt regardé vers le côté de la publicité, du coup de l'enregistrement des voix des publicités et on a réussi à trouver Octopus Production. Si j'ai un conseil pour les futurs étudiants qui sont à la recherche de leur stage, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher parce que c'est pas facile de trouver un stage. Et une fois qu'on y est, il faut vraiment écouter les conseils des tuteurs, être à fond dans ce qu'on fait et après dans le monde de la publicité, il faut réellement être passionné de ça et après tout se passera bien.